tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à nouveau Parce que je suis à Paris Et il y a ma meilleure amie qui se marie demain Donc euh, j'étais obligée de venir quoi Et là en fait euh, je ne suis pas toute seule Je ne suis pas toute seule Je ne suis pas toute seule mais vous verrez les gens avec qui je suis euh, tout à l'heure Il n'y a pas de souci de toute façon je vais les filmer Bon, bon, bah bien, bon, bon, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien Et euh, voilà Là, on attend que d'aller à l'hôtel. Voilà, à toutes. Oh, la lumière ici, elle est trop bien par contre. La mariée en blanc. La suis Ça non, vous non, non, non, je suis désolée les filles pour le Attends. faire hein. You do what you had to do non. You're the bride oh, my God. <rires> Vous êtes sérieuse là Sof. Seigneur je rêve <rires> <rires> tout oh. mon dieu. Attends je vais arranger le tête là Oh mon dieu seigneur <rires> Vous êtes seigneur. Sérieuse voilà. là Ah je suis morte Attends il est grave bas en plus Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça Salut les potes Je pensais que c'était une légende, en tout cas je suis bien choquée je <rire> suis ça fait suis là! Je suis là! Je suis Je suis bien. Tu sors comment Tu sors comment Tu c'est une Say hi to the camera, du coup là on est à l'hôtel Et euh, on a juste fini presque de décorer la chambre Et préparer à manger Je vais vous montrer ça juste après C'est fait une course mais je pense qu'on a tout fait On a réussi Et comme on a les chaos, Mais ça va On a beaucoup de caca Save me. Ah uhuh. non? Hein? Ja, ja, ja, je suis vais... pas je vais... là. Y'a Martin. Y'a Martin. un Et t'as pas choisi la qui comme hein Best Bridesmaid ah, Best Bridesmaid Period oh, bah. Je Elle est là et Moi je ressors pas Non mais tu, bon, tu peux rester Mais qu'est-ce qui se passe? Et <rire> On va vous à ma fille de ah oui. Non Elle bah a déjà assez de manger. <rire> non, non, non. Non, mais, non, mais en vrai, de vrai. Oui. En fait, je suis en train de repenser là au tout début des préparatifs avec Maria. Si tu te rappelles On était dans ta chambre. On avait sorti un cahier et on écrivait le nom de toutes les demoiselles de possibles. Et vos noms ils me sont venus tout de suite en fait. Je lui ai dit, on va prendre des filles dans chaque pays différent. Dans chaque pays j'ai mes attaches. Et je veux qu'elles soient toutes là. Mon ami, King, ma meilleure amie de fille, je sais plus combien, 2008 Naïveté. Ma prima. Une ancienne seconde patrouille. anne Luza mon petit cœur, Vivinette. Oh. Et il y a Yabéné. Donc franchement, je ne regrette pas du tout ces jour-là. Si c'était à refaire, on reprendrait les mêmes décisions en fait Donc je suis trop fière de vous, vous êtes trop belles en fait oh, me... C'est <rires> mignon Merci beaucoup en tout cas Merci les beaucoup. Merci oui, beaucoup Bon <rire> <cetera> <rire> oh, on mange hey <rires> eh, ben, là, là on a créé, on avance là Ah oui Lyon okay. <rire> le pauvre <rire> il va n'a qu'à hein oui, flou non, donc là en fait C'est même pas qu'on vient de se réveiller <rire> on <t 'a> dormi. <rire> du coup je suis avec Marthe oui, mais et là il est genre 6h38 et on n'a pas dormi de la nuit du coup je sais pas trop on va faire comment euh... oui. ben pour le coup on prend nos petits déjà hein. dans le doute oui. on mange comme il n'y a personne Genre, genre vraiment personne C'est vide oui, Et au moins On profite, on peut manger calmement Sans qu'il y ait des gens Et après si on doit dormir, bah, j'espère Je disais que j'allais assumer Mais là C'est chaud Mais c'est pas grave On a qu'à On est obligé Donc voilà, là on mange Et après J'espère euh, bah... on va faire quoi Maquillage d'abord. Maquillage ou dormir On verra. ben bah, entre les deux, mais c'est bon, c'est bon, on est là, on est là. Maria, Orly elle est là, hein Orly elle est là, ah c'est bon, on a collé la tête, pardon, pardon. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. Euh, les 7 août 2021 a été vraiment une journée très riche en émotions pour ma part. Je ne sais pas combien de fois j'ai failli pleurer, honnêtement, je ne sais même pas. À partir du vendredi avec les filles, franchement, rien à dire. Best bridesmaid Squad ever Franchement... C'était vraiment génial, sans compter les 7, franchement c'était une journée mémorable. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, que Dieu soit votre guide, qu'il soit dans votre maison, qu'il soit dans votre mariage et que vous puissiez vivre heureux. Je vous souhaite que le meilleur et je vous aime beaucoup. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, en tout cas, on se dit à bientôt et prenez soin de vous. Bisous